Bonjour les amis, les biais comportementaux euh, qui vous font perdre en bourse c'est quelque chose auquel vous devez vraiment faire très attention. Parce qu'en fait euh, Trader, c'est-à-dire risquer de l'argent, ça va contre notre nature. Donc, notre nature psychologiquement, nous sommes faits pour nous protéger et notre argent, donc c'est une sécurité. Donc, risquer de notre argent, c'est quelque chose qu'on a difficile à faire. Euh, pourquoi ben Parce que dès qu'on perd un petit peu, on, on a peur, on a peur que ça devienne. Euh, euh, important et lorsqu'on gagne eh bien, on coupe très vite parce qu'on a peur de le reperdre donc très souvent on voit les traders débutants donc qui euh, coupent trop vite leurs gains et qui laissent courir leurs pertes et les pertes euh, forcément font en sorte qu'au bout de, de la journée de la semaine du mois et eh bien euh, ils n'arrivent jamais à être traders gagnant il y a des études psychologiques qui ont été faites euh, sur ce comportement qui est tout à fait normal euh, on dit que le pire ennemi de l'investisseur, c'est lui-même. Donc, euh, les études de Kahneman et Dversky, puis de Richard Thaler, prix Nobel 2017, ont vraiment mis en évidence ce, ce fait. Donc, euh, ils ont fait des études sur la, la finance comportementale et ça a permis de comprendre ce qui se passait chez beaucoup de traders et pourquoi nos, nos réactions d'investisseurs, ne sont pas aussi rationnels et raisonnables que nous le croyons. Donc euh, bien sûr tout le monde lorsqu'il se met à faire de la bourse voudrait gagner en bourse mais nous avons des, des, des, des protections, des, des biais psychologiques qui nous empêchent de trader de manière euh, idéale et c'est pour ça donc, que beaucoup de traders débutants ont beaucoup de mal à avoir euh, des gains euh, réguliers et ça, bien sûr, c'est psychologique, il faut absolument que vous preniez conscience de cela et que vous travaillez cela. Si vous ne pouvez pas le faire seul, eh bien, je vous conseille de vous aider de psychothérapeutes qui vont pouvoir euh, vous libérer et faire en sorte que vous aurez petit à petit de bien meilleurs résultats uniquement sur ce point-là. Parce que vous pouvez avoir une très bonne méthode de trading, mais que psychologiquement, vous avez des barrières qui vous empêchent de, de faire des gains. Donc je suis certain que beaucoup d'entre vous ont déjà vu des, des méthodes de trading efficaces et connaissent peut-être des méthodes de trading efficaces, mais malgré tout n'arrivent pas à avoir des bons résultats. Eh bien ne cherchez pas plus loin, c'est psychologique et vous devez à ce moment-là arriver à régler ces problèmes-là, sinon vous n'arriverez jamais à faire des gains. Donc euh, analysez ça, regardez s'il y a vraiment une raison euh, raisonnable pour laquelle... Vous n'avez pas des bons résultats, si vous pensez avoir une bonne méthode à ce moment-là c'est sûr que c'est psychologique le problème. Si vous n'avez pas de méthode à ce moment-là, bien sûr il faut commencer par apprendre une bonne méthode, suivre une bonne formation qui vous permettra donc d'atteindre des bons niveaux. Peut-être que vous n'aurez aucun problème psychologique, ça peut arriver aussi, mais la plupart des gens ont un problème psychologique et n'arrivent pas à avoir des gains parce que malgré la méthode qu'ils utilisent, la méthode qui est bonne, euh, ils n'y arrivent pas. Vous pouvez avoir la même méthode, une dizaine de personnes qui vont utiliser la même méthode et 10 personnes auront des résultats différents. Donc euh, ça explique bien qu'il n'y a pas seulement la méthode qui est importante, il y a aussi l'aspect psychologique. Voilà, j'espère que si vous avez des commentaires à faire euh, là-dessus, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo abonnez-vous à ma chaîne YouTube et euh, nous parlerons encore de, de ce point-là parce que je pense que c'est très important de traiter aussi cela en dehors donc de simplement une méthode de, de trading. Donc si vous avez des, des, des problèmes, si vous avez l'impression d'avoir des problèmes psychologiques, bien expliquez, donnez euh, votre expérience sous cette vidéo, ça intéressera certainement beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience que ce problème euh, existe et euh, ils peuvent très bien euh, utiliser différentes méthodes de trading et n'arriveront arriver, jamais à des bons résultats simplement à cause de ce problème euh, psychologique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo, un petit pouce vers le haut ça me fera plaisir, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se retrouve dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.